Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog art et .com et dans cette vidéo je vais réaliser un dessin facile à faire et à la portée de tous. J'espère que la vidéo vous plaira et vous encouragera à reproduire vous aussi ce style de dessin qui va partir d'un dessin simple à une composition bien fournie. Alors, le sujet principal est la marguerite. Mais j'ai décidé dans ce tutoriel de représenter la marguerite d'une manière très très simple, c'est-à-dire... On va dire plutôt de, de la manière la plus enfantine. Un cercle, quelques pétales et voilà, on obtient notre marguerite. C'est généralement la fleur la plus dessinée de tous les âges. Mais on ne va pas se limiter uniquement à son dessin. C'est-à-dire qu'on va partir d'un sujet, on va dire, entre guillemets, ordinaire pour en faire une composition extraordinaire. Alors, pour réaliser cette composition florale, on va se baser sur la notion du doudelard. Le doudelard est un mot qui est, qui est dit en anglais, qui veut dire le gribouillage. C'est un style de dessin qui s'appuie sur la répétition et sur le remplissage des formes ce style de dessin n'a pas vraiment de règles de base on peut commencer un doodle avec une forme géométrique simple ou complexe ou alors avec un simple dessin qu'on va le répéter qu'on va répéter pour réaliser une jolie composition et c'est ce qu'on va faire pour cette petite marguerite pour cette composition on va prendre la marguerite et on va la répéter pour avoir une jolie composition alors si vous voulez en apprendre un peu plus sur le doux de je vous ai mis le lien de mon article qui euh, explique en détail ce style de dessin ainsi que quelques vidéos qui sont accompagnées avec l'article alors ce dessin euh, doodle de marguerite va se baser sur l'improvisation des assemblages de plusieurs formes de marguerite à répétition qui vont me permettre, euh, qui vont nous permettre de remplir la surface de notre feuille on va jouer un petit peu sur le contraste des formes et ensuite quand on va ajouter de la couleur on va jouer aussi sur le contraste des couleurs alors vous dessinez la marguerite comme vous voulez, soit vous utilisez tout simplement un crayon et vous vous lancez dans le dessin de la marguerite ou sinon si vous voulez vraiment que ce soit bien précis et eh bien vous prenez soit un compas ou alors une assiette, une petite assiette ou alors tout simplement un couvercle d'un bocal et vous tracez un grand cercle et au milieu, vous dessinez un petit cercle et à partir de là, vous dessinez les pétales, etc. Essayez aussi de réaliser euh, différentes euh, formes de marguerite, c'est-à-dire vous allez dessiner une grande marguerite, une marguerite euh, de plus petite taille. Et vous allez aussi jouer non seulement sur le contraste des formes, mais aussi sur la juxtaposition. Alors une fois que vous aurez dessiné votre marguerite, vos premières marguerites, vous pouvez déjà commencer à les ancrer, soit vous utilisez euh, un pigment liner, comme euh, pour cet exemple, moi j'ai utilisé le numéro 5, euh, J'ai euh, dessiné le contour extérieur euh, du de, euh, tout simplement, je veux dire, le dessin de la marguerite ou alors vous utilisez un feutre noir mais avec une pointe beaucoup plus fine pour que ça ne soit pas trop contrasté dans l'ensemble. Alors si on veut déjà avoir une petite idée de ce que ça va nous donner, on peut déjà commencer la mise en couleur de nos fleurs. Et euh, pour ma part, pour cet exemple, moi j'ai utilisé les Twin marqueurs. J'avais déjà réalisé un nuancier de ces euh, feutres, de ces marqueurs, je veux dire. C'est très important d'avoir un nuancier pour avoir une idée des couleurs qu'on qu va utiliser euh, pour notre coloriage. Et donc je vais prendre pour le cœur de ma marguerite le numéro 22, qui est un orange un peu foncé et je vais prendre, euh, j'ai sélectionné au début le numéro 4 mais je vais ensuite changer euh, vers le numéro je vais, je vais dire, je vais opter vers le numéro 11 qui est une couleur assez contrastée par rapport au numéro 4 et donc ces euh, deux couleurs qui seront assez euh, contrastées et vives vont me donner euh, un contraste assez important pour euh, les fleurs euh, de mon premier plan et au fur et à mesure que je vais m'éloigner dans ma composition que je vais aller en profondeur je vais utiliser des couleurs un peu plus claires euh, jusqu'à aller à des couleurs un peu plus fades Comme ça, en partant d'une simple fleur, on va arriver à réaliser une composition dynamique et colorée. Alors grâce au doodle, le dessin de la marguerite prend une forme plus originale et esthétique à la fois. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a surtout inspiré et qu'il vous a encouragé à vous y mettre. Vous aussi dans le dessin euh, Doodle, c'est-à-dire dans le dessin le plus, le plus simple, le plus euh, répétitif et d'y ajouter de la couleur, que ce soit avec des crayons de couleur ou des feutres ou alors pourquoi pas avec de l'aquarelle. C'est à vous de voir ce qui vous tente le plus Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce j'aime, un pouce haut. C'est votre belle façon de soutenir ma chaîne, mais aussi de m'encourager à vous produire davantage de vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Cela m'aidera à faire connaître ma chaîne et à la booster. Et je vous en remercie de tout mon cœur. J'en profite pour vous dire un énorme merci pour tous vos messages positifs que vous m'avez laissés sous mes vidéos précédentes ainsi que sous mes derniers articles de blog. Si ce genre de tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi vos remarques ou votre appréciation, je serai ravie de vous lire et de vous répondre en retour. N'hésitez pas à visiter mon blog artetuto.com pour avoir plus de ressources concernant ce genre de tuto. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous offre mon kit gratuit dans lequel je vous offre un guide complet concernant le matériel ainsi qu'une heure de formation. En plus de cela, vous recevrez des astuces exclusives par email ainsi que des tutos privés réservés uniquement aux abonnés de mon blog. Ce serait vraiment dommage de les rater. Donc pour en profiter, les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez améliorer votre niveau en dessin ou en coloriage et avoir de solides bases dans le dessin ou dans le coloriage, je vous invite à rejoindre mes formations dans lesquelles je vous enseigne les techniques les plus gardées jalousement par les pros du métier. Vous verrez que c'est vraiment du lourd. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines mises en ligne, pour de prochains tutos. Merci.